Plus de 3 000 heures de formation ont été données par les Numigiens pour que les 900 employés répartis chez tous nos clients puissent opérer leurs transactions avec leurs 250 000 partenaires avec efficacité et en toute sérénité. Ils profitent d'un ou plusieurs des 1 200 modules et applications de gestion que nous avons personnalisés, livrés, surveillés et maintenus sur près de 50 serveurs Studio Canada. Grâce à une équipe certifiée de Numigiens expérimentés sur Odoo et les processus d'entreprise, L'écoute du marché a permis au Numigiens de lancer plusieurs initiatives, dont un catalogue inédit de formations inter Karma, Convergo, Builder, un programme partenaire avec Google et Periscope. Alors faites comme nous, profitez des 365 prochains jours pour rêver, croire, oser et entreprendre. Les Numigiers vous souhaite une très bonne année 2020. Plus d'infos sur numigi.com. Abonne-toi à notre chaîne YouTube.